Nous recevons ce matin avec un grand plaisir le secrétaire général du sud président de l'Alliance Andegusum et secrétaire général adjoint de la FGTSB, Monsieur Malo Diakiam. Bonjour et merci d'être notre invité en ce premier mois, jour de la fête du travail. Bonjour, Fabi euh, Kamogom. Heureux aussi euh, de vous entendre, heureux aussi de fêter avec vous le 1er mai, Fête internationale du travail. Et nous vous souhaitons une très belle euh, fête. Alors, euh, naturellement, nous allons démarrer par faire le point sur la plateforme revendicative euh, des, des syndicats aujourd'hui que vous dirigez, euh, notamment le SAS qui regroupe les travailleurs de la santé et de l'action sociale. Voilà, donc euh, nous pouvons bien parler du SUTSAS parce que le SAS aussi est membre à part entière de... Hand et nos luttes euh, se sont inscrites euh, dans le cadre de cette plateforme euh, revendicative minimale. Et cette plateforme revendicative minimale, euh, on peut la considérer euh, en quatre, en quatre séries de, de, de problématiques, à savoir le plan de carrière, euh, la question institutionnelle ou les questions institutionnelles, euh, les augmentations de salaire, pour ne pas dire le régime énormitaire, euh, et les autres questions sont entrées au conflit ou bien aux, aux tensions sociales. Euh, pour ce qui est du bilan, honnêtement, on peut dire qu'il est, est globalement positif. Parce que, pas sans, sans savoir qu'on avait, avant de décliner ces 11 plans d'action dans le cadre d'Andre on avait eu droit, avec euh, Michel Abdelhaï Djoufsar, qui a quitté le département, donc, euh, cet an dernier, on avait eu, on avait signé avec lui un des accords très, très importants qui porte sur le plan de carrière. C'était les accords du 25 avril 2022. Et sur le plan de carrière, nous pouvons noter euh, effectivement la formation euh, complémentaire des techniciens supérieurs pour régulariser les situations administratives. Cette formation permettrait permettait, pardon, le comblement d'un gap de connaissances et d'un gap euh, de compétences. Pour pouvoir les hisser à la hiérarchie AD. De ce point de vue, donc, ils portent, euh, disons, euh, la casquette, euh, pour ne pas dire, euh, ils seront des administrateurs de soins pour ceux qui sont dans les branches de soins ou, ou, ou administrateur de services de, de santé, pour ceux qui sont dans des fonctions administratives ou de gestion. Donc là, je pense que c'est une excellente chose, d'autant que quand on est à la hiérarchie à deux, on est déjà donc à, à la métise, et à la métise, on est dans l'antichambre chambre du, du PhD. Donc ça signifie quoi Qu'un infirmier d'État ou une sage-femme, euh, avec le, la licence, c'est-à-dire Bac plus 3, on peut gravir les échelons jusqu'au doctorat sans aller à la fac de médecine et de pharmacie, naturellement. Et aujourd'hui aussi, on nous a appris aussi qu'au niveau du CAMES, il est possible même d'en arriver jusqu'à l'agrégation. Nous pensons que sur le plan de carrière, c'est une excellente chose parce que tant que ces agents ne pouvaient pas accéder à la hiérarchie A, ils ne pouvaient bien diriger dans ce pays parce qu'on qu n'est pas dans la hiérarchie, on ne peut pas être ministre, on ne peut pas être directeur de quoi que ce soit. Mm -hmm. Et aujourd'hui, avec les directions régionales de la santé, donc il faut prétendre donc, diriger donc, ces structures parce qu'il s'agit de gérer la santé des populations. Au -delà, hormis cela aussi, euh, pour ce qui concerne les autres hiérarchies, euh, le ministère a accepté un comblement aussi de gap pour les assistants infirmiers. Mm -hmm qui construisent une masse très importante. Ils vont donc rallonger leurs études d'une année, et ce qui leur permettrait d'être à la hiérarchie B4, et ils, aussi, ils pourront aussi connaître leur plan de carrière. Et C'est valable aussi pour les aides sociaux qui seront versées dans le corps des assistants infirmiers, et tout comme aussi les infirmiers brevetés. Nous, nous avions aussi une pensée pour les écoles, de formation telle que les formations en maintenance hospitalière. Mmh. Et là aussi, cette école, on va l'ériger en école d'ingénieurs, mmh. parce que déjà, dans la sous-région, il n'y a, a pas moins de 12 nationalités mmh. qui la fréquentent, bon, tout comme aussi l'ENDSS et l'ENTSS qui, qui vont basculer dans la LMD. Et récemment, l'ENDSS a été... A, a été, disons, muté. Aujourd'hui, l'indice la, la, aujourd'hui est au niveau de l'Université de, de, de la Gare, au niveau de l'U4. Ça aussi, c'est en plus par rapport à, à, au plan de carrière de manière globale. Mmh. Donc, voilà, en gros, mmh. donc sur le plan de carrière. Maintenant, sur le plan du système de rémunération, mmh. Bon, vous avez vu aussi que les augmentations ont, ont, ont augmenté mmh. de manière substantielle et des augmentations aussi inédites, nous l'avons dit. Bon, maintenant, le seul problème, c'est qu'il euh, y a des catégories aussi qui n'ont pas aussi perçu ces augmentations. Mmh. Et depuis le 31 mai 2022, et nous sommes en train de courir derrière. C'est ça qui nous vaut ces 11 plans d'action. Mmh. Récemment, on a observé une crève de ces grèves à l'appel de M. le Premier ministre et les ministres sectoriels sont en train de travailler là-dessus, à savoir le ministre des Finances, le ministre de la Fonction Publique, celui de la Santé et des Collectivités locales, pour qu'enfin, qu'on puisse, euh, qu on puisse mettre à niveau tout le monde, parce qu'il ne s'agit pas de, de réparer une injustice en créant aussi une autre injustice. Donc et on est en train de buter là-dessus et nous pensons peut-être que euh, ce premier er mai-là est une belle occasion pour M. le Président de la République euh, de pouvoir régler définitivement ce problème parce que tant qu'il y aura un agent ou bien des groupes euh, qui doivent percevoir ces augmentations et qui ne perçoivent, qu ils les perçoivent pas, donc, c'est notre devoir de, de, de, de lutter pour euh, la justice et pour l'équité dans nos notre... rangs. Très bien. Alors, ce 1er mai, comme euh, à l'accoutumée, vous allez déposer des cahiers de doléances. Est-ce que euh, les doléances de l'année dernière, concrètement, ont été satisfaites ces 12 derniers mois Est-ce qu'il y a eu des avancées depuis le 1er mai 2022 Bon, donc parce que le 1er mai, les organisations sectorielles ne déposent pas, mais les revendications sont prises en compte dans un cahier de doléances des centrales syndicales. Bien sûr. Maintenant, de ce point de vue, en tout cas, euh, nous savons qu'il y a eu des avancées dans le secteur, mmh. bien que, que, que, que certains, certains problèmes persistent encore, parce que si c'est aussi la... Euh, ce que réclame aussi la vie syndicale, donc euh, c'est des acquis, souvent des acquis qui sont précaires, souvent aussi c'est des conquêtes aussi, mmh. donc pour avoir de nouveaux acquis syndicaux, et nous sommes dans cette dynamique, pour ne pas dire dans cette dialectique. Mmh. Maintenant nous pensons que, euh, pour ce qui concerne le sud la question du statut du personnel des établissements en de santé, euh, ce statut le décret a été signé et en 2016 mmh. jusqu'à présent, ce statut n'est pas en vigueur. Et nous l'ont mmh. connu à réclamer, de temps qu'on s'est battu de 2003 à 2016, 13 ans durant, mmh. pour voir M. le président de la République signer ce décret-là. Et aujourd'hui, il n'est pas o -o opérationnel et nous ne savons pas pourquoi, de temps qu'il attache beaucoup de... de, de euh, beaucoup, beaucoup attaché en tout cas beaucoup d'intérêt euh, à réforme la, installée la, pour ne pas dire euh, au fonctionnement de ces hôpitaux-là. Et tant qu'on ne règle pas, euh, tant qu'on n'arrive pas à assurer la règle des 3-8, à savoir, parce que l'hôpital aussi, encore une fois, c'est un hôtel médicalisé, mm. et un hôtel, c'est 3 fois 8 heures. Mm. Alors, il y a une équipe qui vient le matin jusqu'à 13 heures, une autre équipe. Qui, qui continue jusqu'à 20h mmh. et une autre qui passe la nuit, donc de 20h à 8h. Mmh. Et tant qu'on n'a pas cela, on ne pourra pas avoir une disponibilité de soins de qualité 24h mmh. sur 24h, parce que tout ce qu'on a, c'est entre le matin jusqu'à 15h 16h maximum. Et dans la pub, vous avez vu, dans la nuit, les gens ont tous les problèmes du monde. Et cela nécessite un personnel conséquent. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Beaucoup de recrutements ont été annoncés par l'État, mais est-ce que les hôpitaux aujourd'hui ont assez, quand même, de, de, de personnel pour assurer ces trois à 8 dont vous parlez pas du tout, ça pose ce problème de, quand on nous parle de, de prêtres de personnes dans les structures hospitalières nous, nous nous portons en, en faux parce que si on en arrivait à appliquer la règle des de 3-8 dans une perspective de disponibilité de soins de qualité H24, parce que même un lit chaud je veux dire, un, un lit de, de réanimation euh, a besoin de pas moins de, de, de, de, de, de, de 8 agents qui doivent se relayer pour un lit de réanimation si on regarde donc les normes par rapport au ratio actuel on est très ans de ça, donc des ils ont des normes, on est très sans de ça, de cela. Et nous pensons aujourd'hui que le recrutement doit continuer, non seulement pour combler le gap, parce qu'il y a un gap structurel. Mmh. Maintenant, avec les départs définitifs, je veux dire, euh, ceux qui vont à la retraite ou bien ceux qui ceux qui euh, ceux qui ceux qui décèdent, ou bien ceux qui quittent le, le dispositif euh, selon leurs propres humeurs, nous avons des gaps extrêmement importants. C'est pourquoi, dans une de nos revendications, nous avons demandé la dévolution du recrutement, ne serait-ce que pendant dix ans, mm. euh, au ministère de la Santé pour pouvoir recruter. Parce que jusqu'ici, c'est le ministère de la Fonction publique mm. qui recrute pour tous les autres ministères. Oui. Et il y a des arbitrages qui se font à un niveau élevé par rapport, euh, disons, à ce qu'on appelle la masse salariale de l'État. Mm. Et de ce point de vue, la santé devient un parent pauvre, ça, j'ai pu le dire comme ça. Yeah. Parce que là où dans d'autres administrations, on recrute 3 000 agents ou 2 000 ou 4 000, ici, c'est 500 ou moins de 500. Vous avez vu ce que ça fait. Mm. C'est pourquoi les hôpitaux aussi obligés et donc de dispenser des soins H24, sont obligés aussi de procéder à des formes de recrutement de contractuels, mmh. souvent même de, de, de, de, de contrats à durée déterminée, et même souvent même de contrats de prestation, alors que la personne physique ne doit pas contracter, c'est une personne morale. Le contrat de prestation concerne une personne morale et non une personne physique. Mmh. Et de ce point de vue, donc la masse salariale de ces hôpitaux-là donc a considérablement grimpé et dépasse même les ratios. Parce que dans un contexte normal, dans une entreprise, la masse salariale ne doit pas dépasser les 35%. Mmh. Or, aujourd'hui, tous les hôpitaux, enfin la majeure partie des hôpitaux dépassent même, je ne parle même pas de 35%, mais dépassent même les 100%. Mmh. Il y en a qui sont même à 110%. Donc, ces hôpitaux ne sont plus au nombre de fonctionnement. Mmh. Si c'était dans une entreprise privée, ces hôpitaux allaient donc remettre mettre la clé sur le paillasson, paillasson. pour ne pas dire euh, déclarer faillite. Déclarer uh, faillite, <rire> c'est mmh. en fait cela. Maintenant, la perspective, c'est que c'est l'État qui doit mmh. donner des subventions au prorata des charges, des subventions qui couvrent les charges, et dans ces subventions aussi, dans les charges, nous avons les charges. Dans les charges d'exploitation, il, il y a aussi les résumés, c'est-à-dire la masse salariale concerne cela. Ou autrement que l'État recrute assez pour qu'on ait moins à recourir à, à ces contractualisations. C'est pourquoi c'est tout en source de conflits dans nos hôpitaux. On m'entend payer aujourd'hui, ou bien on m'occupe de d'un amitié ou on m'opprime de prime. Donc, c'est des conflits à plus finis dont l'hôpital n'a pas besoin de tout, pour ne pas dire les sites sanitaires. Alors, la dernière question portera sur le pacte de stabilité que les syndicats avaient signé avec l'État. Est-ce que ce pacte tient toujours Oui, bon, j'avoue que ce pacte... Ce pacte a été signé, un pacte de stabilité économique et sociale. Ce pacte a été signé par les centrales syndicales, oui. pour ne pas dire la coalition des centrales syndicales, c'est-à-dire les syndicats, euh, disons, majoritaires, oui. les centrales syndicales majoritaires. Bon, malheureusement, le, ce, ce pacte n'a pas pris en compte les, les, les problématiques euh, des sectorielles. Mmh. Et c'est comme si ces centrales oubliaient que. Euh, que l'existence le, le, le, le, le, le euh, dépend oui. des sectoriels. Oui. il n'y a, si a, sectoriel, a, sec, a pas de syndicat sectoriel, il <rire> n'y a pas de central. Quand il n'y a pas de syndicat sectoriel, quand on parle de syndicat, il n'y a pas de central. Donc si on doit signer un pacte, on doit au moins voir quel est le passif social de mmh. ces sectoriels, quel en est le problème. Si on arrive à cela, donc on peut signer un pacte. Mais si on, si on pacte pour ne pas faire seulement de grève générale, c'est vrai, il n'y a pas de grève générale, mm. mais chaque jour, il y a des grèves sectorielles, chaque secteurs, jour, il y a des conflits. Mm. Et nous pensons que, est-ce qu'on est qu a une stabilité sociale en signant ce pacte-là Donc, c'est-à-dire qu que nous, vous ne vous retrouvez pas dans ce pacte euh, social, on, euh, de, de stabilité a, sociale et Bien sûr, on l'a tout le temps décrit, on l'a tout le temps dit, et il est question même de revisiter ce pacte social, parce qu'on ne peut pas, donc, au niveau le plus élevé, aller signer avec le euh, gouvernement un pacte et qui ne... qui, qui qui ne concerne pas, ou bien où les syndicats de base ne se retrouveraient pas. Mm. Bon, donc euh, voilà, Bon, principalement, ce qu'on a pu dire. Il est question de réviser cela. Il fallait commencer par la base, solder le passif sectoriel de toutes ces organisations, parce que l'État a pris des engagements qu'il n'a pas respectés. Mm. Il y a des accords, donc, qu'on n'ont qu pas été appliqués. Mm. On ne peut pas, devant ces, ces questions-là, des accords qui n'ont pas été appliqués, surtout qu'on avait qualifié de réalistes et de réalisables, mm. Depuis presque d'une dizaine d'années et qu'on a ici donc un pacte de stabilité et pour faire quoi Pensons que il est question de le voir tout de cela. Merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Sud-SAS. C'est le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Vous êtes aussi le président de l'alliance Andegussum et secrétaire général adjoint de la FGTSB. Merci. Merci à votre radio et merci à tous nos et Merci à tous nos auditeurs.